Le monde change. Tout va de plus en plus vite. Moi, je n'en peux plus d'entendre ça. Je n'en peux plus d'entendre que le monde change de plus en plus vite. Relativisons, prenons un peu de recul, le monde a toujours changé et a une vitesse grand V. Prenons par exemple les années 80, les années 90, tout ce que nous avons vécu, toutes nos générations, celles qui nous ont précédées, les suivantes, tout va très vite. Si vous avez l'impression que tout va trop vite et que vous n'arrivez plus à suivre, c'est probablement parce que vous faites du surplace et que vous n'êtes plus dans le coup. Alors, parlons-en d'être dans le coup. Aujourd'hui, nous vivons tous ensemble une crise sanitaire sans précédent. Nous venons de vivre deux confinements consécutifs, une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Et cette situation, cette crise, nous a poussés à nous réinventer et à créer des situations sans précédent. Nous avons dû apprendre très vite à... Adopter le télétravail ou d'autres pratiques derrière un écran, la numérisation de nos rencontres peut parfois même fatiguer certains. Les crises, nous le savons, sont des opportunités merveilleuses pour se réinventer, créer, innover. Or, avec cette crise sans précédent, eh bien, tous les secteurs d'activité sont touchés, et nous, conférenciers aussi, qui faisons partie du monde de l'événementiel. Alors si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est pour vous demander de maintenir vos événements. Maintenez vos assemblées générales, vos séminaires, vos conventions. Il existe des solutions numériques, des solutions digitales, comme on l'appelle aujourd'hui, physiques et digitales, ou des solutions hybrides dans lesquelles vous, vous pouvez être présent et le reste en streaming, en live. Aujourd'hui, il existe des solutions fabuleuses qui nous ont obligés de nous réinventer. Alors aujourd'hui, dans cet espace, c'est l'une des preuves que moi aussi j'essaie de me réinventer, de vous proposer une solution dans laquelle je peux continuer à motiver, dynamiser et encourager vos équipes. Bien entendu, vous pouvez choisir ce plateau-là, mais je peux également venir chez vous ou dans n'importe quel autre environnement, comme bon vous semble. Vous connaissez ces moments où on vous dit que ce ne sera pas possible, que ce sera difficile Aujourd'hui on vit dans une époque où euh, un moment assez critique. C'est un, un nouvel épisode du grand confinement, on est rentré dans la saison numéro 2, on a vécu le premier, on est dans le deuxième confinement. Alors faire des événements comme celui-ci, ceci est tourné dans les conditions d'un direct est réalisé également avec une équipe de professionnels. Que ce soit un événement avec deux, trois ou quatre caméras ou beaucoup plus comme vous le voulez, eh bien, je vous propose des solutions numériques qui vous permettent de maintenir le lien avec vos collaborateurs. Ils en ont besoin. Alors, pour réaliser ce genre d'événement numérique, je vous propose également des solutions dans lesquelles je me déplace avec une régie et mon réalisateur, afin de pouvoir vous donner des images différentes de Zoom, de Skype ou de Teams. Aujourd'hui, vos collaborateurs ont besoin de voir des images innovantes rafraîchissante, avec des plateaux différents. Alors vous seriez peut-être tenté de penser qu'il est difficile ou complexe de mettre en place un tel événement. Eh bien, rien n'est plus faux. Il existe aujourd'hui des professionnels à votre service qui peuvent, en quelques instants, mettre tout cela en place pour vous. Et ça n'a pas besoin de coûter excessivement cher. Je le répète, nous sommes des êtres sociaux, nous avons tous besoin de nous retrouver, même si c'est au travers d'un écran, vous avez besoin peut-être de parler à vos collaborateurs. Ils ont besoin de vous entendre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenez vos événements. Conservez le lien. Offrez à vos collaborateurs une plateforme différente. Vous pouvez vous-même participer à ces événements. Parlons-en. Je serai à votre disposition et j'ai des idées à vous partager. Alors je vous dis à très bientôt.